Pour moi, l'aventure, la, c'est euh, avant tout euh, dans la tête, c'est avant tout un, un état d'esprit. Et il euh, n'y a pas besoin d'aller à, à Katmandou pour partir à l'aventure. Pour moi, l'aventure, c'est le, le contraire du voyage organisé. C'est plutôt le, le voyage désorganisé. Euh, Peut-être un synonyme de, de partir à l'aventure, ça pourrait être se mettre dans l'embarras. Euh, et pour moi, c'est ça. Là, en l'occurrence, ce sont trois copains qui décident de, de descendre la Seine pour voir jusqu'où ça va et euh, sans rien révéler au lecteur ça va jusqu'à la mer et voilà et, et pour ce faire ils ont besoin d'une coque euh, d'un peu d'amitié d'un peu de d'affaires de d'un de, de, de, téléphone et de deux de et puis et puis vogue la galère euh, c'est dans la tête que ça se passe Ouais, moi je, je suis euh, je suis hanté mais mes petits camarades aussi par euh, on est on est atteint par euh, ce qu'on appelle le syndrome tom sawyer on a trop lu de de romans d'aventure et alors on se prend un petit peu pour pour des aventuriers et euh, on a donc lu des romans et notamment des, des romans britanniques de la fin du 19e siècle et il y a un roman parmi ceux-là qui nous tient particulièrement à cœur qui s'appelle Trois hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme et qui raconte l'histoire très drôle de trois gentlemen qui remontent la Tamise et nous à leur image on a décidé de, de descendre la scène puisque c'est la scène qu'on qu avait sous le nez la littérature a un peu un peu eu tendance ces, ces, ces dernières années à, à déserter un peu le, le champ de, de l'humour et je crois qu'il nous manque un peu de un peu de légèreté un peu d'espièglerie un peu d'insolence joyeuse hein. c'est pas pas le cynisme que je que je pratique euh, elle, elle elle manque de ça parce que moi je, je crois à, à, à je crois qu'on que voilà, qu peut être léger euh, et profond à la fois, euh, sans, sans, présent, sans être trop prétentieux, bien sûr. Euh, mais je crois qu'il voilà, faut, il faut un peu écoper l'époque, elle est suffisamment euh, dure, âpre, pour qu'on en rajoute une couche. Euh, voilà, et je dis ça, mais euh, personnellement, je préférerais de loin être un écrivain euh, euh, tourmenté et ténébreux. Je crois que ça marche mieux avec les filles. J'ai découvert, euh, découvert qu'il était difficile de tenir à trois sur un canoë de, de 3 mètres 80. Euh, puis j'ai découvert que que, que l'aventure euh, avant euh, les paysages traversés, ce sont surtout les, les, les gens qu'on rencontre qui, euh, qui font la richesse de, du, du voyage. Et là, en l'occurrence, c'est ce que Robert Giraud appelait le peuple des berges. Les gens qui habitent au, en, en bord de Seine, les riverains de, de, de la Seine, sont des gens un peu particuliers. Je crois qu'on n'emménage on pas au bord d'un fleuve tout à fait par hasard. Et euh, là, ce livre, c'est aussi ça, l'occasion d'une galerie de, de portraits, de, de personnages. Pour moi, c'était du pain béni. Il n'y avait même pas besoin de les, les inventer ou de les maquiller. Ils étaient déjà des personnages en soi. Ce sont euh, euh, un tenancier de, de guinguettes sur l'île de Platé, euh, ou M. Mallard qui tient les, les chantiers du même nom euh, depuis 90 ans et qui a pratiquement la scène qui lui coule dans les veines. Ou ce sont Johnny, euh, c'est Johnny aussi, un dénommé Johnny, euh, euh, qui est un marinier... Euh, euh, très drôle, euh, voilà, ce sont tous ces gens oui j'oublie Bertrand, Bertrand qui est responsable de la passe à poisson du barrage de pose dont le métier consiste à compter les saumons qui remontent la scène, bon bah tout ça euh, un, un, un écrivain n'oserait même pas l'inventer